Bonjour à tous, nous sommes le 30 octobre 2021. On termine octobre avec une note assez positive au niveau des indices boursiers. Euh, au niveau de l'or et de l'argent, on a fait pas mal de surplace. On est dans une tendance encore, le couloir qui continue, comme je vous avais expliqué dans une de mes dernières vidéos. Maintenant, on est dans un dilemme au niveau euh, du fameux, euh, de la, la, la fameuse... Euh, du montant de 3500 milliards de dollars euh, qui était prévu aux États-Unis euh, de la part des démocrates et en ce moment ce n'est euh, simplement qu'une guerre entre les démocrates euh, soit les plus communistes euh, et les démocrates les plus euh, on, on peut dire plus centristes euh, ce n'est même pas les républicains qui bloquent euh, ces montants-là et euh, Biden s'en va au G20 euh, et euh, Jeannette Yellen euh, également et maintenant on a changé de discours complètement parce qu'on veut absolument faire passer ce fameux 3500 milliards qui était initialement prévu pour euh, l'injection de capitaux dans le, les infrastructures qu'on avait dit aux États-Unis et là maintenant euh, Jeannette Yellen qui disait de faire attention à l'inflation maintenant, elle dit que non dans le fond euh, et, et ce n'est plus le montant de 3500 milliards on est rendu à 1700 milliards qui est bloqué par les communistes du parti républicain parce qu'ils veulent bien entendu avoir plus d'argent dans le système et euh, ça bloque là donc euh, Biden malgré son euh, sa pression parce que Biden met beaucoup beaucoup de pression aux États-Unis de plusieurs manières comme vous savez la vaccination obligatoire euh, euh, pas simplement Biden, mais ici au Canada aussi, au Québec. Euh, on essaie absolument de vacciner euh, le plus possible de personnes. Et là, on s'en va euh, au niveau des États-Unis, de des enfants de 5 à 11 ans, qui est absolument un acte inutile parce que leur euh, taux de mortalité ou de de, de séquelles face au COVID-19 sont absolument infimes. Et là, on veut risquer d'injecter des enfants. Et euh, ça passe pas très, très bien. En tout cas, ici au Québec, on a sorti un sondage, c'était 63 euh, des parents qui étaient en faveur de la vaccination euh, des enfants de 5 à 11 ans. Mais je suis même pas sûr que les chiffres sont bons. De toute façon, euh, les chiffres sont souvent truqués parce que c'est avec le, les sondeurs euh, légers léger. Mais... Euh, euh, peu importe. Là. Euh, en ce moment, on se trouve avoir un dilemme ici au Québec au niveau de la vaccination des enfants, mais aux États-Unis, pour retourner à, à nos moutons, là, parce que dans le fond, c'est des États-Unis que je veux vous parler, le dilemme existe aussi malgré que Biden et le CDC, le FDA... Euh, euh, FDA et le CDC ont approuvé maintenant le vaccin euh, pour les enfants de 5 à 11 ans. Euh, donc, euh, on s'en va tout avec ce bagage-là euh, au G20 euh, ou le 1 700 vraiment c'était 3500 dollars, ah, excusez, 3500 euh, euh, milliards de dollars qu'on voulait injecter dans le système, et là on est rendu à 1500 milliards, et c'est bloqué, et Janet Yellen dit, oh, il n'y aura pas d'inflation, même si on injecte beaucoup d'argent dans le système, ce qui est absolument faux, parce qu'on le constate. Donc, euh, c'est ce qu'on est en train de vivre aux États-Unis, et on sait très très bien que lorsque les États-Unis euh, éternuent, c'est nous qui attrapons le... La grippe, donc, euh, ce que les États-Unis font ne sont que des événements précurseurs à notre réalité ici au Canada. Donc, euh, euh, on a deux grosses positions en ce moment qui, qui, qui est très forte aux États-Unis. C'est d'imposer la vaccination à tout le monde, y compris les enfants. Et euh, vous savez que les mesures là-bas sont très, très euh, euh, restrictives. On parle d'entreprises de plus de 100 employés. Il y a beaucoup, beaucoup d'états... Républicains qui n'appliqueront absolument pas ces mesures-là euh, au niveau des, des entreprises euh, de certains États. Là. On va parler du Texas, on parle de la Floride, on parle de beaucoup, beaucoup d'États qui n'appliqueront pas ces mesures. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer. C'est euh, La date butoir, je pense, c'est en décembre. Euh, ça commençait en novembre, je, je, je, je sais pas trop des les dates. Ici au Québec, mais c'est le 15 novembre aussi, où on, où on a cette fameuse date 3 de la vaccination au niveau des des, du personnel de la santé mais là le go a dit qu'il oh, on n'est pas sûr de il ne peut pas faire ça il ne peut absolument pas faire ça impliquer un, un, imposer un, un, la vaccination au personnel de la santé parce que tout le monde va déserter. et euh, le 16, le, 14, euh, le 15 octobre excusez ça ça n'a pas du tout fonctionné euh, son essai de d'imposer la vaccination mais là il y a Post Canada qui vient de la nouvelle est sortie hier je crois mais c'était euh, annoncé Post Canada va imposer euh, Vaccination, euh, de tous les postiers, de ceux qui travaillent à la poste. Euh, mais là, il y a un problème parce que beaucoup, beaucoup de postiers qui ne reculeront pas. Ils ne veulent absolument pas se faire, faire vacciner. On dit que ça va être une catastrophe ici euh, du temps de Noël euh, pour les cadeaux, tout ça par la poste, Post Canada. Donc, euh, on va voir si le bras de fer va encore tenir là. Donc, on revient aux États-Unis parce que c'est un peu ce que je voulais faire, mais j'ai fait un peu le tour là, de ce qui se passait... Euh parce que c'est directement relié là, euh, je veux dire le bras de fer qui se passe aux États-Unis au niveau de Biden face aux employés de l'État et euh, à, à tous les employés de, euh, des les entreprises qui ont plus de 100 employés et en plus des entreprises qui font affaire avec l'État au niveau des contrats de, de l'État vont être vraiment paralysées et ça peut créer vraiment une catastrophe là-bas. On va voir ce qui va arriver si le bras de fer va tenir. Donc Jeannette et Hélène, elle dit que elle a complètement changé de discours. Elle disait que il fallait faire attention à l'inflation en injectant beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Et là, vu que le plan de Biden n'a pas fonctionné et qu'ils s'en vont au G7, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que Jeannette Yellen va être présente. Je ne sais pas si c'est d'une manière virtuelle. Non, je pense qu'elle est déjà rendue euh, là-bas. On va mettre l'écran de, de cette manière-là pour être plus euh, euh, tendez comme ça. On va excusez, transition. Ah, comme ça. Donc, euh, on se trouve à voir, euh, bon, avant de s'envoler pour Rome pour un week-end au sommet de G20, le président Biden a présenté, je l'ai dit, un aperçu des plus détaillés à ce jour, du nouveau paquet de dépenses sociales euh, changement climatique. Dans le fond, c'est un groupe à que je dis, là, on parle qu'il y a du social, il y a du changement climatique, il y a beaucoup de, quand on parle de social, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui vont aller dans des programmes absolument inutiles aux États-Unis. Donc, euh, on est rendu, on est passé de 3 500 milliards à mais euh 1750 milliards et là les les, les, les socialistes euh, dans le parti euh, Bien, on dit ça un peu, un nombre trop petit pour les progressistes qui voudra avoir plus d'argent, qui va encore augmenter l'inflation, même si euh, euh, Jérôme Powell avait dit que c'était transitoire l'inflation, non, non on le voit partout, l'inflation était en forte progression un peu partout euh, au niveau des denrées alimentaires au niveau des produits de base euh, donc euh, on se trouve dans cette situation-là et euh, c'est ça, le, le discours de, de Jeannette Hélène a absolument changé. Elle dit, ben rapidement, là, Aurélie euh, et l'article, je l'ai placé sur mon site, s'adressant à CNBC, depuis Rome, euh, Rome, donc, est rendu là, euh, Jeannette Yellen, euh, assiste à la conférence des dirigeants mondiaux du G20 avec le président Biden, la secrétaire du Trésor a présenté son dernier argumentaire en faveur du programme de dépenses sociales et de climat, blabla. mais ben, ok, bon, c'est ce sujet l'inflation qui, selon les assistants de Biden, pourrait probablement être trop dangereux pour qu'il puisse discuter en raison de son déclin cognitif. On parle du déclin cognitif de Biden. C'est un article de Zero Edge. Vraiment, là, on a plusieurs vidéos sur YouTube. Bien, on les enlève au fur et à mesure où on voit, constate que Biden n'est pas en, <rire> en état de discuter euh, parce qu'il y a un déclin cognitif assez. Euh problématique, donc euh, ici euh, Jeannette Yellen, euh, en gros, je ne sais pas si on peut le dire là, elle, elle dit là, en gros que dans le fond l'argent le, le, le, le, le, qu'on va injecter dans le système euh, ne sera pas problématique en ce qui concerne l'inflation. Et euh, c'est ce qu'elle dit en gros, bon, euh, contribueront à faire même, euh, elle dit euh, que ces engagements au niveau des infrastructures, si ça serait seulement pour les infrastructures qu'on voudrait mettre le, même 3500 milliards, ça serait une bonne nouvelle, mais dans ce groupe à que je dis, il y a beaucoup, beaucoup de dépenses sociales inutiles, euh, euh, donc je n'aimerais pas les, ce que j'ai lu, là, au niveau des... C'est absolument farfelu, ce qu'on veut injecter comme argent à, à des niveaux euh, pff, de changement de paradigme de, de la société. Donc, euh, euh, mais elle, elle dit que ça va contribuer à réduire euh, l'inflation, euh, euh, réduire le coût des services pour les ménages. Euh, euh, à date, en tout cas, ce qu'on a vu avec la, la masse énorme d'argent injecté aux États-Unis, et la même chose au Canada, on n'a pas eu de réduction d'inflation. Au contraire, nos derniers chiffres d'inflation au Canada sont sortis, puis on, on est rendu à 4,4 le dernier chiffre là, au niveau de l'inflation. On est en montée euh, claire et nette euh, de l'inflation au niveau de tout. Là. On parle de produits euh, de base, euh, ben, les, les matières premières, on parle de denrées alimentaires. Et... Euh, on n'a pas encore connu les impacts vraiment de toute l'inflation qui pourrait sévir un peu partout, en Occident surtout, au Canada, aux États-Unis, en Europe, parce qu'on est encore à plusieurs étapes. On a des produits qui étaient déjà, euh, des, des, des denrées qui étaient déjà produites, donc on élimine ça. On va voir ce qui va arriver, mais euh, c'est sûr qu'en injectant de l'inflation, euh, de l'argent en fou dans le système, euh, ça ne peut pas produire d'autre choses que l'inflation. Et même, on le constate au niveau des salaires, les salaires ont commencé à grimper. Euh, je vais toujours faire mon tour sur Indeed, euh, à, à, presque à tous les jours, pour aller voir les emplois, tout ça. Et je constate que les salaires augmentent, c'est clair et net. On, on a de la difficulté à recruter du personnel, donc, on augmente les salaires afin d'attirer euh, des, des individus, des candidats. Et on a souvent, des entreprises euh, perdent des contrats dû au fait qu'elles ne peuvent pas remplir, euh, ben, avoir assez d'employés pour remplir leurs leur, leur commandes. Donc, euh, euh, euh, c'est ça, on en est rendu là. Mais de toute façon, euh, Jeannette et Hélène, je pense, qu'elle est dans le champ de patate parce quelles même disait qu'il fallait faire attention à l'inflation lorsqu'on a commencé à à injecter beaucoup d'argent dans le système. On injecte encore 120 000 milliards. Ça, aux États-Unis, ça va commencer à diminuer. Ici, il faut dire que la, la Banque du Canada là, a injecté à tous les mois 5, 5 milliards. Et là, on a coupé à 2 milliards. C'est tiff euh, McLean qui a dit ça euh, dans son dernier discours. Donc, euh, on a baissé euh, pour l'injection monétaire dans le, le, le, le système pour acheter des bons du trésor, créer de l'argent à partir de rien. Donc, c'est ça, l'inflation va continuer, je suis je, je, presque sûr, mais c'est quand même, faut s'ajuster. Ce qu'on peut faire, ben, c'est rien faire, c'est constater euh, euh, et puis être attentif un peu à l'économie pour pas se faire avoir. Donc, et euh, on a un autre aussi euh, un personnage qui est Marc Mobius, euh, qui se trouve être surtout un investisseur, mais au niveau de, de des matières premières. Et lui, il dit que l'inflation, euh, en gros, là j'ai placé l'article aussi sur boursetechnique.com, euh, dit que euh, ce n'est pas temporaire. Bon. Si vous voyez la masse monétaire augmenter de 30 ou plus, ce n'est pas temporaire. Les chiffres de l'inflation, comme vous le savez, ce que je pense des chiffres de l'inflation, ne disent pas toute l'histoire. La bonne nouvelle, bien sûr, est que la technologie réduit des coûts dans certains domaines. Euh, ça, on le voit. Déjà, euh, la technologie va euh, euh, faire en sorte qu'on va pouvoir combler des postes. Euh, Regardez simplement les épiceries euh, durant la crise du COVID. Euh, on voit très, très bien que des... Ça, c'est du concret. Là. Les épiceries ont commencé à installer des, des caisses automatiques que moi, j'utilise. On savoure tout simplement, c'est nous qui faisons la, le travail du caissier et ça fonctionne très bien. Euh, donc ça va continuer, la technologie va beaucoup euh, faire en sorte qu'on va diminuer des coûts. Donc euh, bah lui il dit ça, mais euh, ensuite il il parle des prix, là, de, de des denrées, tout ça, de, des matières premières, mais la réalité est que les prix vont augmenter considérablement. Donc, il dit la technologie pourrait aider à ce qu'on puisse réduire certains coûts, mais il dit les, la réalité, c'est que les prix vont augmenter considérablement à mesure que nous avançons. Cela ne fait aucun doute, un, aucun doute dans mon esprit. Donc, lui, le monsieur, ça se trouve être un investisseur au niveau des, des matières premières. Donc, je pense qu'il sait un peu... Euh, de ce qu'il dit. Donc, pour revenir à ce que notre président, ben, notre président, c'est pas notre président, mais le cher président Biden, euh, euh, au niveau de, de ses annonces, parce que lui voulait aller au G20, euh, qui est à Rome en ce moment, ben, en Italie, là, à Rome, dans la ville de Rome. Donc, euh, voulait se présenter là avec son fameux plan pour euh, se gonfler la poitrine en disant qu'il avait réussi à avoir. Euh, 1 ben, 1750 milliards de dollars euh, au niveau des États-Unis. Euh, mais non, ça n'a pas fonctionné. Ce sont les communistes euh, américains qui refusent ça, euh, de, de, de, de, la, de signer l'accord. Mais ça va arriver, ça va se signer, c'est sûr. Mais c'est une guerre de bras encore. Et il faut vraiment remarquer que ce n'est nullement les républicains qui sont en cause pour le refus de cette enveloppe-là. Ce sont vraiment euh, les démocrates euh, gauchistes qui refusent d'accepter euh, ce montant-là parce qu'ils veulent plus. Donc... Euh et pour revenir un peu, parler des républicains, il hein, faut pas oublier qu'en 2022, il y a beaucoup, beaucoup de sièges qui vont euh, être euh, éjectés de la part des... Euh, ben, euh, C'est le peuple qui va voter, mais on va éjecter les sièges démocrates aux États-Unis et euh, le Sénat pourrait être pris en contrôle par les républicains. Euh, Biden a tellement fait de gaffes depuis le commencement et c'est sûr bah euh, ben, c'est pour ça que je vous j'essaie de vous poster des articles sur mon site boursetechnique.com euh, au niveau de ce qu'on ne peut pas lire ici euh, dans nos journaux euh, cannés traditionnels euh, je parle de TVA bah ben, TVA euh, Cube TV aussi Radio Cannes, euh, la presse, donc euh, oui, dans la presse, on en a un peu, donc j'essaie de vous sortir des articles qui vous parlent de la situation réelle aux États-Unis. Et, euh, bon, on se trouve à avoir, euh, justement, euh, euh, des euh, des réalités qu'on ne peut pas palper dans nos nouvelles ici, parce qu'on n'a on pas l'information, mais la réalité, c'est que aux États-Unis, euh, euh, au niveau de Biden, Joe Biden, euh, bah, c'est un, c'est une descente aux enfants. Hein. Dans le fond, il y a tellement pris de de mauvaises ouais. décisions on parle euh, pas simplement de l'afghanistan mais beaucoup beaucoup d'autres décisions qui font en sorte bien, on parle de, de la piqûre euh, obligatoire euh, euh, ça va être une vraie catastrophe si euh, mais c'est un bras de fer en euh, justement le gouvernement et les États, euh, surtout républicains. Et il faut noter que les États républicains, ça va très, très bien l'économie. On ne parle on pas parle simplement du Texas, de la Floride, mais beaucoup, beaucoup d'États républicains euh, où l'économie euh, roule euh, euh, d'une manière très, très, très forte parce que, dans le fond, on a continué, on a décidé d'arrêter toutes les mesures euh, qui nuisaient à l'économie, les mesures COVID, et ça fonctionne très, très bien. Souvent, ici, on a une nouvelle en disant que la Floride, c'est terrible des cas, mais je, lorsque vous allez à la source euh, voir euh, ce que les, les, les euh, DeSantis dit, le gouverneur euh, de Floride, euh, non, non, la réalité, et sur le terrain aussi, là, euh, euh, ça, ça, va, ça va très, très bien. Là. La Floride, ça prospère, ça va très bien. Oui, on a eu euh, des morts euh, de la COVID. Tout. Mais on, a, on est sorti de la crise et on affronte la crise parce qu'on n'a pas le choix. On veut continuer à avancer. Euh, mais ici, c'est encore des menaces. Heureusement, ben, heureusement, on va voir, là, mais Doug Ford a dit euh, en Ontario que tout cette, toute cette mascarade-là terminerait le 22 mars. J'espère que ça va être la réalité parce que j'aimerais vraiment ça retourner à la normale pour que les commerces, les petits commerces, surtout les commerces de restauration, ou de, peu importe, de services, euh, dont mon fils, euh, qui a souffert beaucoup, beaucoup euh, de cette euh, de cette crise-là euh, du coronavirus, et euh, ce n'est pas encore parti à 100%, ça va un peu mieux, mais il faut tenir. Euh. Donc, euh, c'est ça, et euh, là, on se trouve à avoir euh, euh, euh, Biden qui s'en va euh, à Rome avec euh, une... Euh, un contrat qui n'est pas signé entre les les, ben, les les démocrates, donc ça regarde très, très mal. Et là, il va aller faire euh, son discours au niveau, ben, on va essayer de le contrôler, pas qu'il dise euh, euh, des folies, mais on va essayer de le contrôler pour qu'il puisse donner un discours quand même assez cohérent, euh, parce que là, il va être devant les... les, les des grands de ce monde, les vins et en passant, on a beaucoup, beaucoup de photos qu'on voit, les grands de ce monde ou les milieux sportifs, pas de masque, pas de distanciation sociale, mais nous, la, la plèbe on doit comme se soumettre à, à toutes ces folies-là. Et, et si on regarde les, euh, les courbes euh, de du COVID, de les hospitalisations et de l'immortalité. La quatrième vague, c'est une petite vaguette qu'on a vécue. On n'a jamais été aussi fort dans les contraintes pour nous dire de porter des masques, de se faire vacciner, tout ça. Donc, euh, on va suivre ça, on va continuer à suivre ça en espérant qu'on va se sortir de cette folie. Mais on sait très, très bien que le grand plan euh, au niveau du Grand Reset, euh, ce n'est pas pour... Euh, euh, ils ne veulent pas terminer le... le, le, le, le, le, le leur scénario. Donc, euh, on va voir ce qui va arriver. Euh, moi, ce que j'espère, c'est que vraiment, euh, euh, je sais qu'on veut contrôler les populations. Ben, on parle de la vaccination, c'est pas simplement la vaccination, c'est le passe vaccinal. Et là, il y avait un article qui est sorti euh, hier ou avant hier, j'ai lu ça rapidement, dans ce que j'ai vu. Et ici, au Québec, on veut euh, avoir un meilleur contrôle, euh, contrôle ré, euh, de, de la rétine, là, au niveau de euh, ben, passe sanitaire. On parle... Plus que de pas sanitaire, on parle des traçages des, de, de la population. Donc, euh, le, le, le, le volet euh, Covid euh, peut-être n'a pas fonctionné exactement comme il voulait, parce qu'on a beaucoup beaucoup de positions à travers la planète. Donc, euh, si ça, ce, ce volet-là n'a pas fonctionné et que ça se termine là, peut-être qu'ils vont venir en pas peut-être, ils vont venir en force pour encore appliquer euh, du contrôle de population. Mais heureusement, euh, la population euh, s'éveille et, et avec la vaccination des 5 à 11 ans, même si euh, c'est accepté par le, le, le CDC ou FDA aux États-Unis, euh, même ici, si on veut absolument contraindre la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, ce qui est, à mon avis, abominable, euh, euh, parce qu'on parle de contrainte ici. Euh, ceux qui veulent... Euh, bah, je dirais faire vacciner des enfants. Je ne suis même pas d'accord avec cette mesure-là. Donc, euh, on va voir. Donc, donc euh, ce que je voudrais euh, vous dire en terminant, c'est qu'il faut quand même garder espoir, regarder vers l'avenir. C'est sûr que les paramètres ont changé au niveau de la société. Euh, Peut-être de notre vision de la société va vraiment euh, euh, évoluer vers euh, une, un désengagement euh, ou une déconf. Euh, Manque de confiance envers nos gouvernements. Euh, je ne sais pas ce qui va arriver ici au Québec. Euh, euh, Legault donne toutes sortes de commentaires sur à peu près n'importe quoi. Là, dernièrement, son dernier commentaire, ce n'est pas l'idée que je suis pour ou compte, il y a une série qui s'appelle Quid, je ne sais pas trop, c'est euh, euh, sud-coréen, c'est beaucoup de meurtres là-dedans. Peu importe, c'est sur Netflix, mais euh, Legault a donné son opinion là-dessus en, en, en disant qu'on devrait pas porter des masques l'Halloween euh, avec ça, le COVID, la, la, la, la série quid. Mais moi je dis tout simplement, le go, réveille-toi, on devrait simplement, on ne devrait plus porter de masque point. Euh, C'est ma conclusion. Donc euh, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.